Je veux juste oublier, retrouver l'espoir, oublier ce passé qui me plonge dans le noir. Mes larmes coulent sans cesse, seule dans mon coin. J'ai envie de crier ma tristesse, mais faire semblant d'aller bien. Je reste silencieuse, je garde tout pour moi. Je suis tellement envieuse de ceux qui vivent la joie. Je connais le bonheur, puisqu'il est là, mais comme une fleur, je me fane alors qu'il s'en va. Parler ne m'avance à rien, mon cœur ne guérit pas. Oublier, il n'y a pas moyen, alors je me noie, je me noie dans ce mal-être, dans cette douleur qui me ronge. Je guérirai peut-être, mais pour l'instant, je replonge. Je trouve beau ce texte. Euh, ça parle du mal-être. Euh, je pense que l'adolescence, c'est la période où tout le monde est mal à l'aise. On n'est pas assez bien, on arrive. On n'arrive pas à, exprimer, à être honnête, à exprimer ses vrais sentiments. Et euh, bah Moi aussi, je suis en une grosse période comme ça de malaise, de dépression où j'arrêtais pas d'envier les autres, je voulais être comme les autres, je voulais... Euh... Je comprenais pas pourquoi les autres étaient heureux et pas moi. Je, euh... je voyais les autres vivre et tout, et moi je, je voulais être comme eux, je n'arrêtais pas de les envier. Et euh... ouais, fin... bah, au final, on se noie, dans. c'est comme elle le dit, on se noie, et on n'arrive pas, à... c'est très dur de, de... de retrouver le... Enfin, le bonheur de. des petites choses comme ça, on s'accable, on n'arrive on pas à... On se crée une couche de, de mal-être, de tristesse et euh, finalement, euh, comment dire, percer cette couche, c'est extrêmement difficile. Faut, faut mettre de l'effort et tout. Et ben voilà, je pense que c'est la période de l'adolescence, c'est cette période de mal-être. J'ai eu énormément de regrets, de pourquoi j'ai pas parlé à cette personne, pourquoi j'ai pas dit ça, pourquoi j'ai agi comme ça. Et au final, euh, j'ai beaucoup parlé avec, j'ai essayé de parler avec des gens, je me suis ouverte, je me suis éprimée moi-même. Au final, je, je me suis aperçue que les gens ne me jugeaient pas autant que je le pensais. Au final, je me, je me criais moi-même des œillets. Euh, je, me suis, euh, je me suis ouverte aux gens sincèrement et ils se sont ouverts sincèrement à moi. Et ça m'a fait beaucoup de bien de savoir qu'il y avait des gens que, que même en regardant tout autour de moi, tout le monde était comme moi, que, que, peut-être pas comme moi, mais euh, ce mal-être, il était euh, partagé. Que, euh, qu'au final euh, c'était il n'y avait pas que moi qui était seule pas que moi qui était triste pas que moi qui était euh, machin que du coup je me suis ouverte et euh, ça m'a permis euh, de voir que qu'au final c'était super fin, c'était une tristesse qui était euh, qui était seule et que quand je la que final que quand je me suis ouverte aux gens bah c'est parti c'est parti d'un coup et maintenant bah, voilà je plus euh, je ça m'arrive d'avoir d'être mal à l'aise sur moi-même, mais euh, depuis que j'ai des, oeuvres, je me suis créé des amis, des piliers et euh, je tiens sur ça.